Bonjour à toutes et tous. En ces temps de confinement, la Fondation Paul Duhem veut continuer à travailler et à monter ses expositions. Aujourd'hui, nous vous proposons une nouvelle exposition, bien qu'elle va être virtuelle, puisque actuellement on ne peut pas se réunir, qui s'appelle « "Œuvres secrètes ». Pourquoi « œuvres secrètes » En fait, j'ai toujours été persuadé que certains dessins, certaines peintures, préféraient l'ombre à la lumière alors que d'autres, elles veulent tout de suite accrocher les lumières sur les cimèzes. Aujourd'hui, nous vous proposons des œuvres que nous avons été chercher dans nos fardes, dans nos réserves, et qui n'ont jamais, ou pratiquement jamais, été exposées six artistes aujourd'hui vous sont proposés qui, lorsqu'ils ont travaillé, lorsqu'ils ont fait leur création, je pense n'avaient pas l'intention de faire œuvre, ne pensaient même pas à pouvoir exposer un jour, et puis, et puis, parce qu'on est là, parce que vous êtes là, euh, à un moment ou à un autre on peut montrer euh, ces travaux. Je vous propose aujourd'hui, puisqu'on ne peut pas se réunir, on ne peut pas se parler de visu, on va faire des capsules sur chacun des artistes qui sont exposés. Et ce que je vous propose, c'est dites-nous ce que vous en pensez. Posez-nous vos questions. Dites-nous comment on pourrait faire autrement pour qu'on puisse progresser et quand même arriver à, à échanger. Et puis j'espère, j'espère vraiment qu'en janvier ou en février, on pourra faire un beau vernissage et se retrouver tous ensemble. Merci beaucoup, protégez-vous et à bientôt.